굿 מorgen, אליידן נחישר.היום ללו נישמה תרבה מודחיה, בן ישראל דפני דבורה בדיסתר. מוריס משה בן סולטנה, או משה מיכאל בן מחלה אichel. שיווסיתי, וסי דידן, קשונתיו, דמישה, כותבתו, לסג' מינית. תאמר, נלנו לזכרו, מטירחתי, במוד, מירחתי, זאין, משנה דלת. נפל על המים, בן שחייש למסופ, בן שאין לא ימסופ, אישתו אסורה. אמר רבי מאיר, מהאס באחד שנפל לבור גדול, וALA לאחר שלושה ימים, אמר רבי יוסי, מהאס בשומה on continue à traiter des halakhot, de à partir de quand peut-on témoigner qu'une personne est morte. À présent, on a vu dans le méchant précédent, à partir de quand on déclare qu'il est mort. Si, temps on a vu qu'il a reçu un très mauvais coup, mais qu'il est en train de mourir, est-ce que ça suffit ou ça suffit pas là ah bon, On va s'intéresser dans le marché, maintenant à savoir s'il si s'est perdu dans l'eau. Il est tombé dans l'eau et on ne l'a pas vu remonter, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire, écoute, ça fait trois heures qu'on le cherche, on ne l'a pas retrouvé, c'est qu'il est mort, c'est qu'il a coulé Ou peut-être que non, mais je ne voir, on a cherché partout. C'est la problématique, d'accord Alors, la Mishnah commence à me raconter Nafal Lamaï, il est tombé dans l'eau. Ben Sheish Lem Sauf qu'il s'agit d'une eau qui est, comment on va dire, qui ont une fin, c'est-à-dire qui sont délimitées. Ben Benjérenemsov ou bien de l'eau qui n'est pas délimitée. On va pas ce que ça veut dire, mais on va expliquer tout de suite. Asura, dans toutes ces catégories, de toute façon, sa femme sera interdite. En réalité, il y a deux situations. Il y a une situation où il y a deux sortes de d'étangs de, d'eau. Un étang d'eau. Il y a des étangs où tu te mets d'un côté, tu vois l'autre. Je ne sais pas comment considérer le lac de Dveriya, mais je sais qu'à Dveriya, en tout cas, quand on est d'un côté, du lac, on voit l'autre côté. Peut-être que ça implique pas. Je ne sais pas exactement ce que quelle est la limite exacte. D'accord J'ai un exemple un peu, un peu trop violent. En tout cas, imaginez un, un gros étang où on se met d'un côté, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Il y a des fois où on est en haute mer, où on rentre d'un côté, mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre. D'accord Tu te mets d'un côté, tu ne réussis pas à voir l'autre bout. Donc. La, pro, la différence entre, concrète entre les deux, c'est que, imagine quelqu'un tombe à l'eau et il disparaît. On le cherche de partout, on ne le retrouve plus. Maintenant, s'il s'agit d'un endroit qui est fermé, qui est, qui est délimité, même, imaginez, je ne sais pas moi, un terrain de foot d'eau. En tout cas, on, on est là, on a cherché partout, on ne l'a pas vu. Ça fait déjà maintenant cinq heures qu'on le cherche, il est ressorti de nulle part. On voit les bords, il est ressorti de nulle part. On réussit à bien gérer la situation et ça fait maintenant cinq heures qu'on le cherche dans l'eau. Imaginez une, une eau qui est un peu noire, on ne réussit pas à tout, à faire de la. D'accord, c'est fréquent, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il est mort Il a coulé, il n'a pas coulé, pourquoi il ne flotte pas On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fait L'avis de la Mishnah eh vient et me dit, écoute, qu'il s'agit d'une eau qui est délimitée. Ou d'une eau qui n'est pas délimitée. Dans tous les cas de figure, sa femme reste interdite. En réalité, parce qu'il y a dans la Gemara, enfin, ça va porter pas rapporter dans la Mishnah ici. Ça peut dans la Gemara, il y en a qui pense que si toutefois c'était une eau qui était délimitée. Et tu as vu que tu as passé un certain temps, je ne sais pas combien, trois jours ou quelques heures. C'est pas clair. C'est pas assez précisé ici. Mais en tout cas, donc tu as passé une longue période de temps. On l'a vu ressortir de nulle part, bah, forcément, il est resté dans l'eau. Et donc il a fini par mourir. Il y a dans le Tosuchemto, dans le Tiferatisman, il rapporte un cas, c'est plus rapporté dans les post-skim, C'était fréquent dans les, dans les, dans les terres en Europe, quand il faisait très froid, il y avait le lac qui gelait. Et là-bas, il y avait des fois des trous dans l'eau. Il part, il rapporte là-bas un cas où quelqu'un qui est tombé dans l'eau, on l'a cherché, il n'est pas remonté, il est passé en dessous maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Sur ça, on rapporte une limite de 3 heures si on sait qu'on ne peut pas nager nulle part pour, pour sortir après 2-3 heures d'ici. C'est sûr qu'après 3 heures, c'est sûr qu'il est, qu est mort. Ne manque 3 heures par exemple, bah non, on ne veut pas croire. On ne veut pas supposer qu'il est peut-être mort tel peut qu'il a. Imaginez que finalement, il a réussi à sortir de l'autre côté, quelqu'un l'a trouvé, il l a pris, il est parti en train de le chauffer, On le retrouvera beaucoup plus tard, on ne peut pas savoir, on ne peut pas déclarer qu'il est mort, donc on ne peut pas permettre sa femme. Okay. Ça, c'est en tout cas le premier avis de ne faire aucune différence entre le maïm chèche sauf ou maïm chèche l'aim de l'eau qui est délimité ou qui n'est pas délimité. Et sur ça, il y a rabbi Meir qui cautionne ça qui vient Ah, rabbi Meir et rabbi Meir vient il vient tester ça. Il me dit Regarde, ma sebehat, il n'a à Il y avait une histoire avec quelqu'un qui était tombé dans un puits gigantesque. Imagine, c'était un grand, une grande réserve d'eau qu'il devait avoir des la pendant trois jours. On l'a cherché, et après trois jours, il est ressorti de l'eau. Aller savoir, il s'est retrouvé là-bas en dessous, peut-être qu'il avait un endroit pour avoir de l'oxygène et pour dormir aussi parce que trois jours sans dormir, on finit par mourir. Mais dans la race, c'est reconnu comme ça, on peut rester trois jours sans dormir. Mais peut-être qu'il a réussi à avoir un petit moment, il a réussi à s'assoupir et à, à, à avoir son, son oxygène en dessous et finalement, il a sorti après trois jours. Il rapporte une preuve que tu vois bien que quelqu'un qui est dans l'eau, ça peut durer même trois jours et il va remonter. Donc, tu ne peux pas décrire qu'il est mort. Mais sur ça, on a Rabi aussi qui vient contrer tout ça et qui va me dire, « Ah, ben, Rabi aussi non, Rabi aussi fait une différence. » Il y avait un aveugle qui était descendu, se trempé dans une grotte. Il est parti se là-bas. Il y avait un où il y avait une... Il y avait celui qui l'accompagnait aussi, il est descendu aussi après lui. Pour vérifier qu a... que tout allait bien se passer. Il s'est rentré dans la grotte, dans l'eau. On n'a plus rien entendu. Après, du coup, quand on a remarqué qu'il ne remontait pas, on est parti. On a là-bas... Attends mec mal, on a, on a commencé à les chercher et à attendre et à attendre et attendre jusqu'à qu'ils ont laissé Achetetzenach jusqu'à que suffisamment pour mourir. Ils rapportent ici trois heures le Tifer d'Israël, d'accord Et ils ont attendu pendant trois heures et quand on a vu qu'ils ne sont pas remontés, eh bien ici on a permis les femmes des deux de l'aveugle, et La femme de l'autre aussi, de celui qui accompagnait, qui est aussi tombé, ils sont tous les deux en deux mots, ils sont tombés dans l'eau, on n'a pas senti pendant trois heures, ils ne sont pas remontés, on déclare qu'ils sont morts. Parce que là, cette fois-ci, c'est même chez sauf, c'est de l'eau qui était délimitée, donc ils n'ont pas pu partir ailleurs, ils sont rentrés ici, ils auraient dû sortir, on ne va pas croire, donc ils sont en Arlogan, ce serait bien meilleur. C'est Rabé-Mérine raconte une histoire qu'il y a quelqu'un qui était remonté après trois jours, mais là-bas il y a eu un miracle, on ne peut pas on pas sur un miracle, nous on va selon la rationnellement parlant. Après trois heures, c'est sûr qu'il a coulé. Par contre, ça c'est quand c'est de l'eau qui est délimitée, parce qu'on a vu qu'il est ressorti de nulle part ailleurs. Par contre, il y a une histoire au contraire, parce que c'était justement de l'eau qui n'était pas délimitée, d'accord, en Haute-Mer par exemple. Le Il y a une histoire avec, qui s'était passée en Asia, je ne sais pas si vous en Asie, ou en Asia, je ne sais pas ce que c'est. Avec une personne. Il y avait là-bas des pirates, ou je ne sais pas qui, ils l'ont... Enchaîné pour le faire rentrer dans la mer. On l'a attrapé par le pied et on l'a descendu dans l'eau. Maintenant, après un bout de temps, pendant qu'ils étaient bien en train de rigoler et de se moquer de ça, finalement, on a retiré la corde et qu'est-ce qu'on voit accrocher à la corde Son pied. Après. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé Amour, ils ont dit comme ça, Khachamim. Si toutefois le pied qu'on a remonté, c'est le pied avec, en plus de ça, le genou et au-dessus. Si on traduit à Arkuva, c'est le genou. D'accord euh, Je crois qu'il marque le quête sur ça. En tout cas, il y a Mina Arkuva ou le Mala. Si c'est du genou et au-dessus, eh bien, tinassé, on pourra permettre à sa femme de se marier. Par contre, si le pied qu'on a remonté, c'était Mina Arkuva, je ne sais pas si c'est le, le genou ou la cheville. Je crois que c'est la c'est le, le genou spécialement. Et, mais par contre, si on se rapporte c'est la partie inférieure de ce, du genou ou de la cheville, eh bien, on ne pourra pas faire moindre la femme. C'est-à-dire, j'explique un petit peu l'histoire. On a remonté un pied. On a, ils l'ont attaché, ils l'ont enchaîné, ils l'ont descendu. Là-bas, les pirates, ils, ont, ils étaient tout contents de leur truc. Nous, on avait les juifs qui étaient à côté, ils étaient en train de pleurer sur la sort de ce pauvre juif. Après coup, ils ont retiré, ils ont remonté la corde. Il restait que le pied. Le, le, que le, pied. Donc, là, le corps, il est resté dans l'eau. Maintenant, les autres, ils ont regardé. On n'a pas vu du tout ce qui s'est passé avec le reste du corps. On a juste eu ce pied remonter. Alors maintenant la question est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé C'est sûr que quoi, son, son pied, on ne sait pas pourquoi il s'est coupé, peut-être que lui il a coupé son pied, on n'en sait rien, qu'est-ce qui s'est passé. Mais une chose de sûre, c'est que maintenant, son pied il a été détaché du reste du corps. Donc il y a un corps qui est en train de nager quelque part, peut-être. Alors sur ça, là, la la me dit, écoute, si, si maintenant tu as remonté une partie conséquente du pied, qui va rendre quelqu'un de tarif On va, va aller étudier les l'île très phare et là-bas on va voir que si jamais le un pied du animal a été coupé à une certaine hauteur c'est sûr que l'animal est mort. Et il n'est pas viable, il, au bout de 12 mois, il va mourir. Maximum, parce qu'il est devenu taref. Donc selon ce principe, maintenant, s'il si a laissé son pied avec l'eau, c'est sûr qu'il qu qu qu qu en est mort. Par contre, si toutefois, c'était qu que la partie inférieure, imaginez que lorsque la plante du vie, on lui remonté le pied, on leur a remonté le pied, donc peut-être que réellement, il s'est coupé là-bas à la cheville, et il réussit à nager avec le reste, avec les mains. Alors maintenant, vous allez me dire, mais en haute mer, justement, c'est ce que la machine vient de dire, en haute mer, Peut-être qu'il a réussi à nager sous l'eau pendant une grosse distance et à sortir et sans qu'on le voie ressortir. D'accord Et donc ça, ça fait la vie de Rabbi aussi, justement, qui fait une différence entre une Maimchechem-Sof ou Maimchechem-Sof. De l'eau qui est pas, qui est délimitée, alors là, il peut partir nulle part ailleurs. On a passé trois heures, on a vu qu'il est parti nulle part ailleurs. Même si on ne l'a pas trouvé, on le porte, on le, on le définit quand on le déclare comme mort. Tandis que si toutefois, c'est une eau qui n'est pas délimitée, qu'il a réussi à nager, à nager, à nager, puis nous on a perdu de vue, là, il a réussi à s'enfuir et à sortir de l'autre côté du littoral. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Slachakoutou, Salam.